Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane du Marathon des Langues euh, Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, une petite histoire euh, qui m'a beaucoup in inspirée et qui m'a donné vraiment envie de vous euh, la raconter C'était euh, il y a quelques jours quand j'ai pris le train pour euh, partir en vacances et en fait c'est euh, un garçon de 13 ans qui m'a inspirée et qui va aussi vous aider, bien sûr, pour votre apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue. Je vous raconte ça juste après Jingle. Alors, juste avant de prendre cette petite leçon par un garçon de 13 ans, eh bien, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage d'une langue. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche euh, quelque part en bas de cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour me montrer que vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci ou comme toutes les autres qui sont sur la chaîne. Alors, il y a quelques jours, j'étais j'ai pris le train pour partir pour partir en vacances. Et là, j'entends... Euh, en fait, c'est un train qui allait jusqu'en Espagne. Euh, moi, je m'arrêtais en France hein, sur les, les derniers arrêts avant avant d'arriver en Espagne. Et donc, il y avait forcément plusieurs Espagnols dans le train. Et derrière moi, il y avait un garçon euh, de 13 ans qui a... Euh, tout fait vraiment tout fait pour essayer de parler espagnol avec la dame espagnole qui était même pas elle n'était pas espagnole elle était mexicaine bon elle parle elle parle espagnol et euh, il a vraiment tout fait pour communiquer avec elle euh, ça m'a vraiment fait sourire j'ai vraiment tendu l'oreille pendant tout le trajet parce que ce garçon a eu une audace de, euh, de pratiquer, de saisir l'opportunité qui était devant lui. Il n'a pas écouté ses peurs comme aujourd'hui on peut avoir quand on est euh, adulte. Parce que je m'en rends compte souvent que ces peurs-là, on ne les a pas quand on est à cet âge-là, quand on est plus jeune, parce qu'on n'est pas encore formaté par euh, euh, l'école, la société, euh, des gens qui nous disent qu'on est nul et euh, eh bien on se lance on se pose pas de questions on saisit les opportunités. Malheureusement, en grandissant, en devenant adulte, on se crée des peurs. On a peur de parler, de communiquer, de faire des erreurs, d'embêter la personne qui est en face de nous et euh, du coup, euh, à la place de ce petit garçon, eh bien on aurait été comme des bébêtes à côté à dire ah et avoir ce jeu mental, dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs dans les commentaires, à dire allez, euh, je lui parle, allez, j'ose euh, ah non j'ose pas, qu'est-ce que je peux lui dire à faire les phrases dans sa tête, et finalement à passer deux heures à côté de cette personne et ne rien dire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'est arrivé euh, beaucoup, beaucoup de fois, euh, jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où je comprenne que je comprenne que en fait il euh, n'y a pas de risque de mort. On peut parler à quelqu'un, il va pas nous, il va pas nous tuer, il va pas nous, euh, nous envoyer des tomates, il va pas, voilà, il a rien de grave qui va se passer. Euh, et encore, ça m'arrive encore. Euh, D'ailleurs, des fois, ça m'arrive avec le russe. Il y a, y a plusieurs mois, où je voulais parler à ce couple, mais j'ai pas osé, je me suis pas lancée. Bref, même quand on sait qu'il n'y a pas de risque derrière, il y a euh, parfois ces peurs qui ressurgissent. Et donc la finalité de cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est euh, de saisir en fait toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour vous exposer à la langue parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez écouter, plus vous allez faire euh, de l'anglais, de l'espagnol ou une autre langue au quotidien. Que ça soit de la pratique, de la lecture, écouter des séries, de la musique, être immergé dans la langue. C'est vraiment les clés que je vous donne, c'est la régularité et l'immersion. Donc saisissez chaque opportunité, euh, lisez les notices en anglais derrière les produits, euh, changez la langue de votre téléphone, euh, pensez dans votre tête. Dans la langue, chaque pensée que vous aurez en français, convertissez-la à voix haute ou gardez-la en pensée, mais faites quelque chose, créez des automatismes dans la langue et euh, essayez de ne pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais essayez de ranger ces peurs, de, de vous dire qu'elles ne sont pas rationnelles, de sauter le pas parce que c'est en allant de l'autre côté de cette peur que vous allez vraiment avancer et avoir des, des résultats. Si vous continuez à faire la même chose, eh bien vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc sortez un petit peu de, de, de tout ce que vous faites déjà pour obtenir des résultats différents. Et je, je, et pour terminer avec cette anecdote de ce garçon qui, euh, qui galère, qui galérait en anglais, mais il essayait, il reformulait des phrases, il demande à la dame de répéter, et, et, quand il en avait un peu marre de, de galérer autant, eh bien, il en profitait pour lui poser des questions sur le Mexique euh, pour s'imprégner de la culture pour mieux la comprendre parce qu'apprendre apprendre une langue c'est aussi ça c'est s'imprégner de la culture c'est pas simplement mettre des mots euh, les uns derrière les autres pour faire des phrases Apprendre une langue, ça va au-delà de ça, ça va, euh, ça va vrai, ça traverse les frontières, ça traverse les les cultures. Vraiment, euh, quand vous parlez une langue, quand, ou peut-être que vous en parlez déjà plusieurs, vous comprenez ce que j'essaie de faire passer, c'est que apprendre une langue, c'est pas simplement de la grammaire ou de la conjugaison. D'ailleurs, j'ai mes élèves du marathon d'anglais qui m'ont dit il y a peu de temps qu'elles ont finalement renoué avec l'anglais parce que quand elles sont arrivées, elles me disaient, je dis elles parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes, elles me disaient que euh, bah, l'anglais, elles détestaient ça, que c'était des cas pour moi, que elles c'était des cas désespérés et que finalement maintenant qu'elles arrivent euh, à parler, qu'elles ont débloqué leur peur, et eh bien elles me demandent quand je vais sortir la prochaine formation, la formation espagnole, pour euh, passer à une autre langue. Donc ça c'est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris la méthode, qu'on a euh, désactivé et toutes ces peurs, et eh bien, on se rend compte qu'apprendre une langue, c'est que du bonheur et ce n'est pas forcément un combat. Et euh, eh bien, on veut toutes les apprendre les unes derrière les autres et ça permet vraiment d'ouvrir euh, des frontières, ouvrir un état d'esprit euh, voilà, j'avais pas prévu de, de partir sur ce sur ce sujet, mais c'est pas grave. Euh, vous voyez que j'en parle toujours avec euh, avec émotion, avec des, des étoiles dans les yeux. Je, je vous invite vraiment, euh, je vous souhaite vraiment la même chose à, de, de, de prendre autant de bonheur euh, dans dans l'apprentissage des langues. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, liké et aimé euh, cette vidéo, likez et partagé, laissez-moi vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à donner de la visibilité à la chaîne parce que c'est comme ça que je peux la faire grandir. Et si vous voulez plus d'astuces, bien n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires. Et donc, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao les amis